Ok, thank you so much Ok, thank you Ok, je m'en vais, je pars de Manille Et là je vais direction l'aéroport et je vais directement jusqu'à Cebu J'ai pas filmé depuis hier, je vais vous expliquer un peu pourquoi <musique> Je suis de retour à l'aéroport de Manille J'ai juste passé une nuit ici dans la ville Parce que je fais juste 24 heures de transition J'étais venu pour voir aussi un ami Que j'avais pas vu depuis 4 ans Marco ça m'a fait du bien de te voir Vraiment c'était super chouette cette soirée avec toi d'aller au restaurant tout ça M'a bah, fait voir un petit peu comment ça se passait Manille de nuit C'était très joli j'ai vu la vieille ville tout ça Donc je me suis vraiment pas attardé longtemps Donc 4 nouvelles une mauvaise et trois bonnes. La mauvaise c'est que mon visa ne va pas durer 30 jours mais un petit peu moins. Donc j'étais un peu déçu hier je vous avoue quand je suis arrivé à Manille. Donc je vais passer un peu moins de temps mais c'est pas grave parce que dans les trois bonnes nouvelles, la première c'est que je suis super excité et impatient de réaliser un maximum de vlogs ici aux Philippines et c'est ce que je vais faire, je pense que je vais filmer tous les jours et en tout cas je vais m'efforcer de monter et de filmer tous les jours ce que je vais faire ici aux Philippines. Et il y a deux autres bonnes nouvelles. La première c'est que je vais revoir quelqu'un qui compte énormément pour moi et en tout cas dans ce que je fais sur YouTube. Il propose un meeting time avec tous ses abonnés sur ses bouts. donc ça tombe hyper bien. J'ai encore une fois le cul. Des la deuxième chose, c'est que du coup, la mauvaise nouvelle que j'ai eue hier, passer un peu moins de temps aux Philippines et d'avoir justement un visa qui va être restreint va me permettre de faire justement, bah, finalement d'organiser un peu mieux mon temps aux Philippines et de faire aussi beaucoup plus de choses. Mais ça va me permettre aussi de passer plus de temps dans les îles. J'avais vraiment envie aussi de passer mes niveaux en plongée et c'est ce que je vais faire. C'est vraiment ce que je vais faire. Et donc je pense que je vais plonger notamment avec les requins-renards, qui sont ces requins-là, avec une énorme queue. C'est vraiment magnifique. Passer du temps aussi sous l'eau pour aller voir les requins-baleines. Mathilde et moi, on s'est lâché. On a voyagé finalement pendant trois semaines ensemble en Thaïlande. C'était super bien. On s'est bien amusé en Thaïlande et c'était super de l'avoir à mes côtés. Et vraiment, Matt, si tu vois, et je sais que tu vas voir ces images-là, c'était super bien de passer du temps avec toi. Je pense qu'on va se revoir par la suite et tout. Et euh, merci pour, pour tout ce que tu m'as apporté. Euh, je pense qu'on a été un beau dieu sur certaines choses. Et c'était vraiment top de voyager avec toi. Direction Cebu, 1h30 de vol, c'est parti pour les îles, ça va être vraiment top, j'ai vraiment hâte d'arriver à Cebu Voilà, on est le lendemain matin ici à Cebu City, j'ai rien fait hier de ma journée à part euh, un peu de chiller, j'ai regardé aussi mes vidéos, j'ai monté un peu euh, tout ça pour les dernières vidéos qui restaient à faire en Thaïlande, donc j'ai bien bossé en tout cas. Je vais un peu me balader dans les rues de Cebu City et je vais à la rencontre d'un Youtubeur qui fait un meet-up qui s'appelle Finn Snow que j'avais déjà rencontré en Thaïlande au mois d'avril, on s'était rencontré dans le parc Lumpini, on avait lancé euh, nos drones au même endroit donc c'était assez amusant. On se connaît pas personnellement mais je vais le voir parce que j'apprécie vraiment ce type là et j'apprécie vraiment aussi ce qu'il fait, son travail est dingue sur Youtube D'ailleurs je vous propose d'aller voir ce qu'il fait aussi avant que j'aille le rencontrer Cette auberge de jeunesse est vraiment bien J'ai dormi dans une chambre de 10 et j'étais tout seul et j'ai payé 8 euros manu donc ça vaut vraiment le coup quoi Il y a un truc qui est trop marrant ici euh, dans toutes les Philippines, c'est le Jeepney C'est ce genre de petit bus qu'il y a un peu partout dans la ville Tu payes 7 pesos, je crois un truc comme ça C'est vraiment un truc local, je vais essayer d'en prendre un Ben, super cheap et super bien pratique. Ok, on est à l'Ayala Center Cebu Tower et c'est là où j'ai rendez-vous avec euh, Et tous les abonnés de Finn ont rendez-vous avec lui. Je viens de trouver l'endroit et je crois qu'il est déjà là. Je suis trop content de le revoir ce mec. C'est un truc de dingue ce qu'il fait. C'est un truc de ouf ce qu'il a fait en vidéo depuis qu'il a commencé tous ses voyages. Oh, Yeah, good. <rire> Comme je le pensais, on est pas mal, <rire> je savais que Finn allait rameuter du monde et tout C'est trop marrant de constater qu'il y a énormément de philippins qui sont venus Parce que finalement je discute avec l'une d'entre elles, elle me dit mais tu sais que ces vidéos sont super connues parce que les philippins s'intéressent vachement à ce que les étrangers pensent de la des Philippines et donc ils regardent ce genre de vidéos et tout. Donc ça c'est une super bonne nouvelle pour moi. On passe un super bon moment avec ses abonnés et tout ça. Je rencontre plein de gens, c'est vraiment super chouette. Ils sont tous adorables. C'est cool de retrouver Finn. Et puis ouais voilà, même avec euh, avec tous les milliers de vues qu'il ramasse et tout ça, il reste le même. Et j'adore ce type. Et vraiment je passe un super so bon moment. Go, oh, oh, et moi on n'a pas vraiment le même matos. Hein. Wow, c'est vraiment plus gros quoi. quand tu vois la différence de trucs qu'il a quoi. et ça, avec tous les ralentis qu'il fait avec ce truc là, de, ça c'est une machine de guerre. Voilà avec qui je me trouve, je retrouve enfin mon Finn. ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. On continue un peu de parler toujours ensemble et tout ça. Je regarde toutes ses vidéos, je regarde un peu ce qu'il fait et vraiment c'est une source d'inspiration. Fin, you are so great inspiration for me, the most famous. Man, Icelandic man in the Philippines now. <laughs> and yeah, it was a great afternoon with you. And so, what is your plan now in the Philippines? Well, first of all, thanks for coming. You know, it was great seeing you here. You know, I don't know if you, what you said in French, but we of course <laughs> met in Lupini, and it's a coincidence. Yeah, that's right. Here. And uh, so, my plan here in Cebu, I have uh, two charities going on, and I'll be working on that in December. Then I go to Cagayan de Oro release turtles into the ocean, yeah, yeah, sure. you know so busy plan you know a lot of things coming up and also I'll be here in Philippines for probably at least four or five months maybe even longer I plan to be here for a long time it's my favorite country and uh, hopefully my friend over here is gonna <laughs> explore you know a few locations yeah. that I went to you should definitely I that. really want to, to do what you did before and I think the same way Uh, as you can uh, did before with Christian Leblanc yeah. you did the same way of it you know I'm just in uh, 21 days so it's too short to do all of the things you did before So definitely yeah. need many months to explore this country but three weeks you yeah. can still do a lot thank you Finn for your videos thank awesome. you for coming here in Cebu and to meet you again no problem so, yeah, my it pleasure was, yeah great time with you thank you <laughs> C'était vraiment super cet après-midi avec lui et puis même avec d'autres gens parce que finalement, j'ai parlé avec un tas de philippins qui m'ont conseillé plein de choses à faire ici aux Philippines Ce voyage va se finir d'une façon mais mémorable, c'est sûr et certain Ils m'ont tellement conseillé de faire des choses ici Je sais même pas encore ce que je vais faire, il y a tellement d'options Finossi a été de bons conseils euh, Je vais rentrer à l'hôtel et puis je vais me préparer pour demain parce que demain l'aventure commence vraiment Voilà, c'était un vlog un peu particulier où j'ai beaucoup parlé où finalement j'ai pas montré beaucoup de choses mais c'était justement une étape qu'il fallait que je fasse dans mes vidéos pour montrer la séparation qu'il y avait entre la Thaïlande et les Philippines donc maintenant je suis rodé je pars pour 21 jours d'aventure à travers les Philippines je pense que ça va être vraiment génial et ça va être que du bon temps